trail c'est avant tout du partage, l'envie de se défier sur des sentiers qui sont aussi beaux que techniques. On ressent une émotion à chaque fois qu'on fait de l'ultra-trail parce que c'est une espèce d'introspection. On passe par tout type d'émotion, Beaucoup de gens qui disent que c'est finalement une, presque une tranche de vie, ces moments d'ultra-trail. Et ça, il n'y a que l'ultra-trail qui permet cet effort aussi long, aussi intense. Moi, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Cette idée de parcourir cette distance de 105 km et 3400 des positifs, euh, c'était euh, une vraie volonté de défi et puis euh, la Pointe-du-Rat, c'est un endroit qui est très symbolique pour moi parce que mon papa est décédé il y a 10 ans d'un cancer du poumon et on a jeté euh, une partie de ses cendres à la Pointe-du-Rat. L'envie de reparcourir euh, cette trace qui euh, longe tout le GR34, relier la presqu'île dont je suis originaire à euh, cet endroit de la, la Pointe-du-Rat, bah, c'est juste trop bien. C'est euh, un défi que j'ai voulu partager aussi euh, avec, euh, avec des amis euh, qui ont répondu présent et euh, associer pendant le mois sans tabac l'association euh, Demain sera mon fumeur, ça avait beaucoup de sens. Autant pour mon papa, autant pour le thème du mois, autant pour, pour que cet événement il nous dépasse et ça donne une autre raison d'aller participer à ce défi. Il y avait beaucoup d'autres messages qu'on avait envie de passer, celui du partage, celui d'un message aussi sur, sur l'environnement. La cigarette c'est quelque chose qui, qui, qui pollue énormément notre terre, on n'en parle pas beaucoup et pourtant on n'arrête pas de voir plein de mégots par terre. La production d'une cigarette c'est quelque chose d'extrêmement nocif pour la Planète en termes de déforestation, en termes d'utilisation de l'eau, euh, tous les produits qu'il y a dedans. Enfin voilà, on parle beaucoup de la santé autour de la cigarette, un peu moins de l'environnement. Pourquoi l'association Demain Non Fumeur Parce que eux ils communiquent justement sur ces deux versants, autant sur l'environnement que sur la préservation de la santé. Et euh, moi je me suis fait une mission de vie sur la préservation de la santé, sur inciter les gens à pratiquer une activité physique, limiter la sédentarité. Il je plein de chatons, les planètes les planètes <coughs> Alors on est parti à la frontale à la fraîche à 5h du matin et ça a aussi été un élément qui était un petit peu difficile parce que le sentier côtier entre le Cap de la Chèvre et Morgate c'est la partie la plus technique du parcours et donc on l'a fait de nuit Alors le début de la course il a été assez, assez intéressant parce que on a vu tout de suite Pascal et Gary qui ont pris les devants qui ont voulu donner un petit peu de rythme, Antoine qui était un petit peu plus frileux et qui pensait vraiment à la, à la distance en totalité. Et puis au fur et à mesure de la course, euh, on a eu Yvon qui a eu une douleur qui s'est déclenchée euh, au niveau de l'Aisne. Euh, malheureusement, il a dû arrêter au niveau de Pen 13, donc euh, euh, on a continué nous à, à 5. Euh, et c'est un petit peu plus tard, euh, Gaëtan et Antoine qui ont dû arrêter au niveau de Douarnenez, donc au kilomètre 50, ils ont dû s'arrêter là. Et donc on a continué euh, l'aventure à 3, donc Pascal, Gary et moi. Et là, euh, avec Gary, on a pris les devants, on était en forme, on était bien. Et Pascal n'a malheureusement pas pu suivre le rythme et a eu un gros coup de fatigue. Il a dû malheureusement aussi abandonner. Donc on a continué euh, la course après abandonner finalement à, à deux avec Gary. Euh, et euh, on a eu un, un bon rythme euh, ensemble. Là, euh, Gary a dû faire euh, une, une petite pause technique euh, et euh, comme il est bien, bien meilleur que moi, j'ai pris les devants, je me suis dit bah écoute tu me rattrapes, euh, je m'arrête pas parce que de toute façon lui il était à mon rythme. Une nouvelle course a commencé. Euh, J'étais tout seul devant et à attendre que Gary me, me rejoigne. Ça fait plus de 15 km, que je suis tout seul. Ça me fait chier J'aurais voulu partager ça là. Je sais pas quoi faire, est-ce que j'attends l'attends, est-ce que j'attends pas Je le voyais en fait sur, sur les crêtes euh, au loin euh, je me dis ah « c'est bon, il va, il va me rattraper, il est tout près de moi ». Et puis en fait, euh, bah, il avait un nouveau coup de moins bien, avec euh, des envies d'abandon parfois. Mais il n'a jamais rien lâché, il, est, il a continué euh, en ralentissant le rythme, puis en accélérant de nouveau. Euh, et puis euh, au final, à, à l'arrivée, euh, on en a discuté. Et puis il m'a dit que j'avais vraiment bien fait de ne pas l'attendre, parce qu'il euh, y a eu plein de moments où il ne savait pas s'il allait euh, pouvoir regagner l'arrivée. Donc, euh, donc au final, ça a été euh, encore une fois une course euh, avec plein de rebondissements qu'on n'aurait pas pu prévoir au départ. L'arrivée... Elle était ultra symbolique, euh, beaucoup d'émotions avec ma maman qui était à l'arrivée. Et il y a eu ce soulagement parce que oui, on arrive pendant le, la nuit, il fait un peu froid, euh, on en finit euh, et on sait qu'on va, qu va pouvoir aller partager autour d'une bonne pizza et d'une bonne bière avec les copains qui étaient là aussi à l'arrivée. C'était vraiment un, un partage d'émotions et de, de satisfaction d'en finir avec, euh, avec cette distance. Alors L'idée de, de ce défi, c'était aussi de donner envie à tous ceux qui, euh, qui pratiquent une activité physique ou pas d'aller se défier euh, sur les sentiers, de ne pas hésiter à sortir de chez soi, faire des petites micro-aventures, euh, de limiter euh, toutes les addictions que vous pouvez avoir et puis potentiellement de complètement arrêter le tabac. Si ce n'est pas cette méthode-là qui vous a vous convaincu, peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à aller chercher à vous faire accompagner de professionnels de santé. Et euh, nous, on se retrouve sur de prochaines aventures.